Bonjour à tous, nous sommes la classe de scène 2 de l'école J'ai le nôtre à Richmond et nous allons vous présenter un super livre que nous avons lu. Celui s'intitule Philibert Merlin, Apprenti enchanteur, Chanteur, écrit par Gladys Constant et publié chez Pour commencer, nous allons vous présenter les personnages. Tout d'abord, le personnage principal, le plus important, Philibert Merlin. Dans cette histoire, nous découvrirons aussi tous ses frères et sœurs. Wolfgang, le musicien. Grace, la danseuse. Albert, le mathématicien. Matisson, l'informaticien. Calliope, l'écrivaine. Pour finir, Leonardo, la peintre. Enfin, les parents de Philibert ont un rôle important dans cette histoire. Tout commence mal pour notre pauvre Philibert, car dès le début de l'histoire, ses parents se font convoquer par la maîtresse. Bonjour monsieur, bonjour madame. Comme vous le savez, votre famille est une famille très respectable. Malheureusement, nous rencontrons de malheureux problèmes avec votre dernier fils, Philibert Merlin. Quand nous sommes allés au zoo, il a mis sa main dans la cage aux fauves pour voir s'il pouvait les dresser. Pour voir s'il savait voler, il s'est jeté de la fenêtre du deuxième étage à l'école. Hier encore, il a fait une bêtise. Son copain Marcus avait très mal au ventre, une gastro sans doute. Il est allé chercher des feuilles dans la cour et les lui a fait manger. Le petit garçon a immédiatement été hospitalisé. Mais vous savez pourquoi Philibert fait toutes ces bêtises C'est parce qu'il cherche son don. En effet, dans sa famille, tout le monde a un don, sauf lui. C'était un week-end au bord d'un lac. On était tous ensemble, ce qui n'était pas facile car nous sommes une grande famille bien occupée. Maman et papa avaient loué un chalet. Le soir, on se mit ensemble, tous au coin de la cheminée. Wolf, mon frère, joua à sa nouvelle invention et Grâce dansa pour l'accompagner. Leonarda, ma sœur, montra le tableau qu'elle avait peint au bord du lac. Calliope lut le poème qu'elle avait écrit. Albert exposa sa nouvelle théorie mathématique. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien non plus à ce que dit Madison sur un truc séquentiel. Mais c'était bien. Tout était beau et joyeux et maman et papa étaient fiers. Et moi, j'étais heureux mais triste car je n'avais rien à montrer. Quand ça a été mon tour, je me levais et j'ai dit juste, j'ai joué, juste du chagrin. Alors si vous voulez savoir si Philibert a il faudra lire Philibert Merlin, apprenti en chanteur. We'll <laughs>